Alors moi c'est Maxime, Maxime Mass, j'ai 29 ans maintenant, je vis en Belgique depuis 3 ans et demi, je suis français donc au départ, voilà, euh, je suis travailleur du sexe depuis 2009, il me semble, j'ai commencé en 2009 mais j'ai vraiment, euh, vraiment commencé on va dire en 2011, euh, au départ parce que j'étais héroïnomane, Je connaissais des. En fait, j'étais à Lyon à ce moment-là et j'étais dans une asso qui s'appelle Keep Smiling, qui est réduction des risques et auto-support pour usagers de drogue. Euh, donc on faisait euh, bêtement, on est là en Rive Party, on faisait de la prévention. Donc je connaissais parce que j'allais moi-même en Rive Party, j'organisais des teufs à ce moment-là. Euh, et là-bas j'ai rencontré. Un peu des travailleurs du sexe, Il y avait deux ou trois je crois. Et donc moi quand j'ai commencé, commencé l'héroïde je me suis bien mis dedans. Euh, et au bout d'un an après avoir brûlé toutes mes économies et celles de mon mec, euh, je me suis dit qu'il me fallait des sous. Et donc j'ai commencé le travail du sexe. À ce moment-là, ça n'était pas très chouette. Euh, je pense les premières années, de 2011 à 2014, ouais, bien trois ans. Euh, ça allait pas du tout avec ça. Enfin, c'était pas une pratique assumée. J'aurais jamais dit travailleur du sexe d'ailleurs. J'aurais dit escorte. J'aurais dit que je tapinais ou en fait je disais rien surtout euh, parce que pour moi c'était pas c'était pas un truc dont on pouvait être fier particulièrement. Hum. Je me souviens d'un pote comme ça qui m'avait qui m'avait saisi euh, je crois quelques mois après que j'ai commencé qui était dans la militance pute et tout ça, et qui m'avait dit oui, et qui m'avait routé devant son mec dans une voiture et qui m'avait dit oui mais tu dois en être fier, c'est super et machin et moi j'étais choqué qu'il puisse me balancer un truc pareil, je me dis une espèce de malade, comment on pourrait être fier de ça Bon, il y a eu beaucoup de parcours euh, entre temps. Et après j'ai arrêté l'héroïne, euh, j'ai vraiment arrêté, fini mon traitement de substitution en 2013 en juin 2013. Et j'ai commencé avec le Stras euh, début 2014. J'ai rencontré Christine en fait sur Lyon, parce que j'étais à Lyon à ce moment-là. Euh... Et... Donc voilà, au début c'était plus pour discuter avec une collègue et faire des trucs, et, et je me rendais pas bien compte de l'impact que ça avait. Pour moi c'était un peu faire le con et aller dans des assos et c'était cool. Et donc hop, j'ai de plus en plus... Euh militer avec le stress et euh, ben moi ça m'a bien servi dans mon parcours quand même parce que euh, c'est ça qui m'a permis de me dire oui en fait euh, ton histoire a un sens en tout cas ces choses là ont un sens c'était pas juste un toxico de plus qui fait n'importe quoi enfin en... j'ai sorti un... ça, ça m'aidait à sortir un petit peu de mon propre cliché et réfléchir un peu sur euh, c'était quoi mon parcours donc c'était chouette c'est un peu même mais je dis tout ce qui me vient en tête. Et euh, donc voilà, je suis resté au Strasbourg un petit moment. C'était au conseil d'administration. Un moment. Un an, je crois. C'était hyper intense. Euh, ouais, c'était hyper, hyper dur. Quoi. En plus, c'était une période où il y avait beaucoup de, de soucis politiques internes, je dirais. Euh, comme ça arrive dans toutes les structures mais alors du coup je me suis retrouvé au milieu d'un schisme pas possible à pas comprendre ce qui se passait euh, moi qui n'avais jamais écrit un truc là on me demandait de relire des communiqués de presse <rire> je me suis dit, oui d'accord très bien <rire> donc c'était un peu chelou euh, et donc après j'ai bougé en Belgique parce que à Lyon euh, plus pour des trucs perso ça allait pas j'étais en squat euh, je faisais n'importe quoi avec ma vie, j'avais arrêté ma formation d'éducateur, je commençais à reprendre plein de drogues, et euh, vraiment, ça pas, en France n'allait pas, j'étais en burn-out complet. Donc je me suis dit fuyons et j'ai fui vers la Belgique. Au départ pour trois mois. Et maintenant ça fait trois ans et demi. Euh, et donc là-bas on a créé Utsopi. Donc euh, c'est l'union des travailleuses du sexe organisée pour l'indépendance. Ça va j'ai atteint quand même. Et euh. Hum fait au départ, euh, mais comme, euh, comme avec Christine à Lyon, on a monté ça mais plus pour se voir entre putes et boire des coups et discuter. C'était assez informel en fait au départ. Et puis euh, bah, très vite ça a pris une dimension politique. Et bah, on, a été, on était deux trois à la création, deux à, à vouloir bien se, se, se visibiliser dans les médias, moi et Sonia Verstappen. Euh, et donc en fait ça a pris une dimension hyper large dans ma vie euh, parce que très vite en fait on a sorti des communiqués de presse mais il fallait parler aux médias, il fallait passer à la télé donc je me suis retrouvé propulsé au journal télévisé de 13h euh, euh, deux mois après la création et donc euh, là les choses se sont enchaînées euh, très très très vite donc s'est a pris une bonne bonne partie de ma vie euh, ces trois dernières années jusqu'à tout prendre euh, et là, je suis un peu en stand-by hein, pour l'instant, euh, par ailleurs, je ne sais pas si c'est à long terme ou pas, c'est un peu un break euh, à durée indéterminée, parce que le militantisme, c'est un peu euh, épuisant par moment. Mm. Donc là, j'ai besoin de me, de me recentrer un peu sur moi. Je suis toujours travailleur du sexe. Euh, non, je fais que du BDSM aussi maintenant. Quand je commençais, je faisais plutôt escorte, je sais pas, je dis escorte classique, sexe, vanille, lambda, plutôt comme mec passif. Ce qui était ma sexualité aussi unique à ce moment-là. C'était un peu chiant sexuellement à ce moment-là. Et euh, du coup, ça, y a, je crois que ça participait au fait que c'était bizarre pour moi parce qu'il n'y avait pas, il avait pas de frontières hyper claires entre ma vie privée et et euh, ma vie professionnelle, c'était un peu un peu tout mélangé, puis ça avec l'héroïne aussi. Enfin c'était un truc où, sans ces ça je faisais un client, j'allais chez mon dealer. Donc c'était un peu mon parcours automatique. Je pense que ça participait au fait que je ne le vivais pas hyper bien. Après j'ai découvert le BDSM avec un client, fétichiste des pieds. Euh, hyper chouette, enfin, il me faisait rire. Il faut savoir que je suis très chatouilleux des pieds, donc c'était assez difficile. <rire> Mais, en fait, je me suis dit que euh, ça avait l'air de mieux me plaire comme relation professionnelle. Et c'est étrange parce que j'ai l'impression que c'est pas souvent dans les parcours de mes collègues, mais c'est plutôt, j'ai découvert le BDSM par le travail, et du coup, grâce à ça, j'ai pu explorer ça dans ma vie sexuelle euh, privée. Comme le fait de ne plus être uniquement passif, mais aussi détectif, ou c'est de ne plus centrer que la sexualité sur le génital, et euh, sur d'autres choses, Alors, en fait c'est grâce au travail du sexe que j'ai découvert ça et développé d'autres choses, donc c'est plutôt assez cool. Euh... Et non, c'est à dire que ma vie va beaucoup mieux depuis que je travaille du sexe. Hein. Enfin depuis que en tout cas ça a assumé et tout ça, donc... je me sens euh, beaucoup plus à l'aise aussi avec moi. sur euh... une performance hier soir où j'en parlais un petit peu et euh... c'est vraiment ça, moi bon, ça m'a aidé à euh, à me reconstruire parce que j'étais dans des trucs euh, je pas, un peu borderline, c'est plus borderline. Du coup, euh, j'ai aussi pas mal une tendance à l'autodestruction. J'adore euh, plonger dans la spirale infernale. Euh, et du coup, là, ça m'a aidé à avoir une maîtrise un peu là-dessus. Je sais pas, c'est bizarre, mais de de maîtriser avec les clients ces question de douleur et d'aller très loin aussi, puis d'arrêter, puis revenir. Aussi j'ai découvert ça avec la modification corporelle. Et bah du coup, si je sens que je suis un peu dans un processus autodestructeur, tu me dis ok, c'est pas grave, de toute façon ça va arriver, tu, veux, tu vas pas pouvoir y échapper. Donc fais ça bien. Fais ça correctement, essaye de baliser le terrain et vois jusqu'où tu vas ou pas. Donc, voilà. Et maintenant je fais aussi du tatouage et du piercing, enfin pas du tatouage, que du piercing d'ailleurs. Oh, il ne faut pas que je tous les gens, c'est une mauvaise idée. J'ai fait, fait deux fois et j'espère que ces personnes m'aiment encore parce que, parce que moi j'ai honte, mais ce pas très grave. Euh, donc je fais du piercing depuis un an on va dire professionnellement. Et euh, je parlais avec une copine berlinoise qui est tatoueuse. Euh, un jour on parlait on en buvant des bières et, et moi j'étais dans le social depuis très longtemps et dans les trucs politiques de travailleurs du sexe et je voyais déjà toute ma vie tracée, je me dis oui, bon, voilà tu vas devenir un vieux cadre chez Open Society Foundation ça voilà, puis comme ça, tu, voilà, et puis comme ça tu, tu pourras arrêter le travail du sexe tu vois, je voyais le truc tracé sur 20 ans et je lui disais mais moi j'ai toujours rêvé de faire du piercing mais c'est foutu, je vais avoir 30 ans, je suis proche de la mort bon, mon truc un peu nihiliste comme ça et, euh, et elle, elle me dit, mais non, mais enfin, elle, dit, elle faisait carrément de choses avant, elle vient d'Italie, habite à Berlin maintenant, et en fait, elle s'est mise, euh, c'est une super bonne tatoueuse, moi je l'adore, elle a tatoué la cuisse. Et elle me dit, mais non, moi je me suis mise à 4 ans, en fait, j'ai tout lâché, et j'ai appris, et, euh, et tu peux le faire, en fait, c'est possible. Et c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup, et du coup, ça m'a... resté là, dans un petit coin. Et je me suis dit, mais vas-y, fais-le. J'ai l'impression que... Plus je me modifie, plus je deviens moi-même. Euh, là, j'entame un, un parcours. J'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Je dirais pas de transition parce que je. En tout cas, je m'identifie pas là-dedans. Le terme n'est euh, pas hyper adéquat pour ce que j'envisage pour moi. J'aurais plus de mutation. Euh, donc mes piercings et mes modifications corporelles rentrent là-dedans dans l'idée de, de devenir un peu moi en ajoutant des choses, en enlevant des choses, en, en essayant de façonner, façonner mon corps comme il me plaît. Je n'aime pas beaucoup ressembler à un humain. Je pense que je ne suis pas vraiment un humain quelque part. J'essaie d'en faire régulièrement. C'est assez intéressant pour moi. De... Mais en fait, ça fait pas hyper longtemps, tu vois, cette performance où je dis que j'étais eroïnomane, tout ça, ou là, le dire en face d'une caméra, ça fait pas très longtemps que je fais ça. Et euh, ça va faire moins d'un an. Et en fait, avant, je disais pas ça, parce que j'avais peur que ça euh, confirme un discours abolitionniste ou, euh, je sais pas, un peu méprisant qu'il peut avoir de... Euh, oui, c'est un toxico, qui a commencé le tapin, et qui prend des drogues, et je voulais pas confirmer ça. En fait. Et finalement, il y a un moment, je me suis dit, mais... grâce à Marianne surtout, qui m'a aidé. Ça fait un moment qu'on bosse ensemble avec Marianne et qui m'a aidé à construire ce discours, parce qu'elle, elle voyait bien ce que je disais sur l'usage de drogue, sur les modifications corporelles et comment imbriquer ça ensemble hein, sans que ce soit misérabiliste. Et euh, pour moi, c'est assez chouette de pouvoir exposer ce discours-là, parce qu'en fait, finalement, j'ai aucune honte enfin, à dire que j'ai été héroïnomane. Je dis assez. Je l'ai balancé à des repas de famille d'ailleurs. C'était pas de circonstance, hein. il ne faut pas faire ça, hein. je ne conseille à personne, hein. euh, ça a mis un, un poids quand même dans la discussion, mais j'ai chanté en mer de après ça peut être une bonne technique, euh, et j'ai aucun, aucun regret non plus, je suis hyper content d'avoir pris l'origine, je suis hyper content d'avoir été toxicose. j'ai vécu des trucs merveilleux, j'ai vécu des trucs hyper glauques, j'ai vécu des trucs vraiment très chouettes aussi, donc voilà, mais c'est ma vie en fait. Euh, donc, et du coup, il expo faut exposer ça, politiquement, je trouve ça intéressant. Et moi, ça me fait grave de bien aussi de, de pouvoir montrer ce truc-là. Tu ça, c'est une performance assez simple en fait quand je suis sur scène, même si je me plante des aiguilles, tout ça. Je suis juste en short, j'ai pas particulièrement de maquillage, tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'artifice ou quoi que ce soit. Euh, en tout cas moi j'ai pas l'impression qu'il y, qu y a beaucoup d'accessoires en plus et ce soit un truc assez calme et paisible euh, en tout cas moi je me sens assez calme et paisible dans la performance aussi à la fin quand on me voit suspendu euh, en train de me balancer comme ça presque en train de dormir dans la forêt et que je suis très calme aussi sur scène et je dirais pas que c'est mon état actuel tout le temps parce qu'il y a des moments où je suis hyper stressé comme tout le monde mais c'est un truc à quoi j'aspire de de calme aussi je prends quasiment je prends presque plus de drogue maintenant euh, à la voix parce que mon corps me l'a dit et il est pas très content quand je prends je, je paye je paye fort et j'ai plus envie en fait là où avant c'était ça me paraissait mais improbable de ne plus boire ou pas prendre de drogue Et j'aurais jamais pu être moi-même sans ça et maintenant je trouve ça chiant d'être défoncé et d'être intéressant parce que en fait je me rends compte que j'ai plein d'énergie. J'ai grave la patate quand je prends rien. Je peux tenir deux jours d'affilée sans prendre de drogue aussi. Et euh, j'aime bien comment je suis quand je peux défoncer. Parce je me dis bon, la sagesse. Mais Ça s'est fait peu à peu, je faisais, déjà un peu de, je faisais des performances hein, de toute façon depuis un moment. Marianne m'avait booké sur le What the Fuck Fest notamment. Euh, aussi sur les rencontres des travailleuses du sexe. J'avais fait une performance sur euh, la question des, des étiquettes, qu'on nous colle ou, ou, ou qu'on se colle. Hein, avec, euh, cette idée que ce qui est construit pour moi une, une entité, une personne. Euh, c'est à la fois des étiquettes que nous on prend, mais qu'on nous donne aussi, et que tout ça est sais, relié ensemble et qu'on peut s'en pas... défausser, mais c'est pas non plus euh, juste euh, j'enlève mon étiquette. C'est pas si simple que ça. Euh, dans un jeu de cartes comme ça, on peut les prendre, les enlever, mais c'est pas non plus tout le temps sans douleur. C'était une performance là-dessus, mais c'était hyper abstrait, avec de la musique derrière un peu... Un peu, un peu glauque comme ça, de la noise, un truc qu'il n'y a que moi qui comprends finalement. Moi j'en faisais super, hein. mais bon. elles ont parlé beaucoup avec Marianne elle, et elle me disait oui, ça peut être cool. Et elle, elle aimait bien, mais elle était plus dans des performances aussi qu'un un discours politique plus clair derrière pour que ce ne soit pas qu'un truc d'initié non plus, que publiquement ça puisse être plus compris. Et c'est une très bonne amie à moi, donc on a souvent parlé des, des modifs corporels ensemble, on a fait de la suspension ensemble, hein. c'était hyper cool. Euh, et donc ça a forcé une discussion en fait, euh, par-ci par-là, on s'est vu à des conférences, euh, souvent sur des meetings de sex-workers, et donc en discutant, elle m'a aidé à construire cette performance, à, part, à partir de celle-là, on va dire celle des étiquettes, elle me dit, mais voilà, là il y a un truc intéressant, euh, et est-ce qu'on pourrait pas essayer d'entremêler ça afin que ce soit plus clair justement entre le lien entre modification corporelle, usage de drogue et travail du sexe qui peuvent paraître hyper différents en fait mais qui pour moi ne le sont pas euh, et donc on a beaucoup parlé, on a parlé, on a fait une interview, en vidéo avec un son pourri que vous avez pu, euh, <rire> vous avez pu profiter hier euh, et voilà en fait ça s'est fait ça s'est fait vraiment à force de discussion et grâce à Skype. Skype qui nous sauve la vie. Sans ça, on ne pourrait pas se voir. Donc voilà, c'est un travail de long terme. Je pense qu'on a mis un ah an à construire ça. Peu à peu, quoi. Ça a changé, on a pris des décisions, on a changé et encore. Enfin, travail habituel. Pour moi, c'est hyper important de faire sur le Snap. C'est hyper cool parce que... C'est rare, déjà, les festivals de travailleurs du sexe centrés plutôt sur des trucs artistiques, des films, des performances, avec quand même un discours politique, avec des débats derrière pour que ça puisse aussi être clair, que les gens puissent s'exprimer. En vrai, il n'y en a pas beaucoup, déjà dans le monde, dans l'espace francophone encore moins. Il me semble quand même que l'espace francophone, elle est mise à part à la Suisse, c'est quand même vachement dominé par des discours abolitionnistes. Donc, bon. C'est ouais, vraiment chouette que ça existe. Moi je me sens trop comme une star euh, qu'on va vite à Paris faire une performance à un stand je euh, se dire je fais, oui je prends le train pour aller à Paris, je vais faire une performance, j'ai l'impression d'être un dieu quand je fais ça. En fait ce à quoi je pense c'est la rencontre des travailleuses du sexe, s'organiser par le stress tous les ans, mais du coup on a en vase clos. Enfin c'est nécessaire, c'est une volonté hein, de toute façon à ce moment-là d'être entre travailleuses et travailleurs du sexe. Euh, c'est hyper chouette, c'est hyper intéressant, il y a plein de, de workshops euh, toute la journée. Moi j'y vais pas trop, je préfère les espaces de discussion informelles pour être honnête, je trouve ça plus intéressant. Enfin moi ça m'intéresse plus. Et souvent on fait des performances aussi sur une des soirées qui est ouverte à tous, mais du coup on est moins dans une dynamique ouverte, enfin, on est plus dans une dynamique entre nous mais puis, euh, qui est aussi intéressante. Ou sur des festivals comme la What the Fuck Fest quand même c'est pas centré sur le travail du sexe mais c'est queer et post-porn et il y a une grosse dimension autour de la question du travail du sexe car il ne putain rien si je pense là dedans euh... donc voilà c'est plus la mais, voilà à chaque fois c'est soit des soit des événements plutôt en vase clos soit c'est périphérique mais c'est pas centré uniquement sur le travail du sexe donc euh... c'est hyper chouette mais en fait, en général, dans ce moment-là, je suis assez déconnecté, je capte pas vraiment ce qui se passe. Je ne comprends pas vraiment ce qui est en train d'arriver, quoi. Euh, mais là, aussi on a le stand de, de Persim Tattoo, donc en fait, je suis focus là-dessus toute la journée. Donc je capte pas vraiment ce que je suis en train de faire. On enchaîne, euh, on enchaîne les journées, on fait les performances, je suis hyper fatigué en plus, du coup, euh, on fait les choses. Mais hier, c'est avec Gordon euh, qui fait le stand avec moi, on s'est mis à pleurer en se disant que... C'était trop magnifique, c'était trop beau, on enfin, trop content d'être là ensemble, c'était trop cool. Euh, tu vois, c'est plein d'émotions hyper différentes. J'ai fait de la suspension il y a trois jours avant de venir. Du coup, moi, je suis complètement. Je suis à la masse, en fait. Mais je pense que c'est après que je vais me rendre compte de l'impact. Tu vois, je sais qu'il y a eu un article dans Le Monde, je vois qu'il y a plein de journalistes, mais ça me. Je sais pas, je capte pas, en fait. Je réalise pas trop ce qui se passe. C'est plutôt après, coup en général. Je dis, hé hey, hé. Hey. Et C'est cool, <rire> on va faire un truc trop bien, mais euh, en fait, ça représente, je pense, une euh, once d'espoir quand même euh, de comment les choses peuvent changer et qu'on peut encore créer des espaces euh, chouettes. Moi, je suis hyper nihiliste, euh, comme je disais, donc je pense que le monde court à son extinction d'ici pas très longtemps, et tant mieux. Mais si d'ici là, on peut faire des trucs cool et s'amuser et donner de la force aux gens. Et je pense qu'on ne va pas changer le monde, on ne va pas faire la révolution sur un festival. C'est euh, moins bien. On change des trucs, on change un peu les paradigmes, mais je ne crois pas qu'on fasse la révolution. Mais c'est pas grave. Si on peut changer l'opinion de quelques personnes, et surtout nous, se faire du bien et se donner la force d'avoir euh, encore plus la patate après, de continuer à se battre et pas se laisser marcher dessus, pour moi, c'est super en fait. Bon. On a tout gagné. Si on a réussi à faire ça, on a tout gagné. Oui, que j'aime mon chéri plus que tout, avec qui je stand. On s'aime encore plus depuis qu'on fait ça. Donc, ça, ça, ça, je vais le garder, mais c'est hyper personnel, mais ça, ça nous renforce beaucoup. Euh, mais oui, ça, en fait, je garde ça. La, la force et du renforcement, c'est de, de voir les collègues, de voir des amis, de voir mon chéri. Ça, ça donne euh, vraiment la patate et on sent. Euh, on se sent assez protégé dans un espace qui est ouvert, on est en face des quais, tout ça. Où... Moi, j'ai vite un confort dans mes espaces. Je peux me dire, est-ce que j'ai envie de proposer mes trucs ou pas Ou est-ce que j'ai envie d'être moi-même ou pas Parce qu'il y a des gens autour. Et je trouve que ça donne beaucoup de force et une visibilité. Vraiment, hier, sur les performances, il y avait une forte visibilité trans, beaucoup plus que d'habitude, en tout cas. Je trouve ça vraiment hyper cool. Ça change... Ça change un peu la donne, c'est vraiment bien. Euh, y a, on parle beaucoup de migration, j'ai l'impression, aussi sur ce festival. C'est hyper important. Euh, donc ouais, c'est assez, euh, assez chouette. Je sais pas du tout si ça répond à la question. Je pense la, comment dire, la pluralité des luttes, euh, en fait, je me souviens souvent d'un documentaire que j'ai vu, euh, Prostitution, qui date de 1976 ou en français. Et il euh, y a ce, ce truc, ce premier meeting de travailleuses du sexe euh, au Palais de l'Odéon ou un truc comme ça, euh, qu'elles sont pleines dans la salle. Donc moi, je me disais, ouais, c'est trop bien, c'est hyper cool. Mais en fait, j'étais hyper choqué quand j'ai vu ce reportage, parce qu'il y a des discours hyper homophobes, hyper transphobes. Euh, c'est chaud quand même là-dessus. Il euh, y a un truc euh, très très blanc aussi. Euh, c'est assez... Euh... et On l'avait diffusé sur un festival à Bruxelles, je me souviens, ça a un peu glacé les gens. On avait dû restituer le contexte des années 70, de, du début des luttes et tout ça. Et euh, je trouve ce qui est chouette maintenant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'intersections qui se font. Il y a, il y a beaucoup de, de choses qui se mettent en commun et de, de trucs qui se mixent. Euh, et c'est ça mon avis qu'il faut garder euh, et montrer ce qui a été fait. Je, pense, je crois qu'on a un problème dans nos luttes, de toute façon général queer, euh, lgbtqi ou travailleurs du sexe, de très mal connaître notre histoire. Il y a un truc flippant là-dessus qu'on connaît très mal notre histoire. Il y a aussi un, un, un truc, moi j'ai l'impression par un moment de, de refus de ce qui s'est passé avant parce que c'est pas assez euh, inclusif ou c'est trop si ou c'est trop ça. Ce qui est la vérité, hein, par exemple, ce documentaire de dentiste, clairement ça va pas du tout, hein. c'est hyper. Moi j'avais été choqué à quel point c'est homophobe et transphobe, mais dans les discours, c'est pas grave, il faut aussi se resituer ça dans un contexte euh, particulier, se dire que les choses ont avancé. Et accepter notre histoire et voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché Et voir ce qu'on fait maintenant euh, C'est hyper important parce que sinon on, on refait, refait les trucs en boucle